c'est Winman, content avec vous. Grosse vidéo aujourd'hui, on va parler du triple burger de Zuzu Cana. Merci à tous mes abonnés, fidèles spectateurs, pour les pouces, les commentaires. Une personne sur quatre qui écoute Winman n'est pas abonné, donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Déjà 7000 abonnés, merci à tout le monde. Triple burger. Triple Burger, merci beaucoup. Trois phénotypes que j'ai reçus en cadeau de Zouzou, le 2, le 3 et le 6. Pourtant, Zouzou a fait pousser 14 graines de cannabis. Et où sont ces 14 phénotypes? 5 ont été des mâles, donc euh, ce sont des graines de cannabis régulières, possibilité d'avoir des femelles et des mâles. Donc 5 mâles sur 14, on jette ça au poubelle si on n'a pas besoin du pollen que la plante mâle nous donne. Donc, 14 moins 5, il nous reste 9 plantes, où sont les 9 phénotypes? 2 graines de cannabis sur 9 ou sur 14, si vous aimez mieux, n'ont pas germé. Donc, 9 moins 2, il en reste 7, où sont les 7 phénotypes? 4 d'entre eux ont vraiment poussé bizarrement. Euh, et la raison, c'est parce que les graines de cannabis du triple burger, c'est la façon qui ont été obtenues. Euh, je voudrais pas me tromper, j'ai pas beaucoup de connaissances comme Zuzukana dans la production de graines de cannabis mais la raison pourquoi euh, sur 14 graines de cannabis il y a eu 4 plantes qui ont vraiment poussé bizarrement c'est à cause de la consanguinité euh, ils ont pris la plante du GMO ils l'ont croisé avec la mère trois fois donc euh, la mère ou le père en tout cas peu importe je connais pas toutes ces informations donc le triple burger on a pris le GMO et on l'a croisé avec le double burger le double burger comment qu'on fabrique ça ben on a pris le GMO et on l'a croisé avec un donny burger et le GMO comment qu'on comment qu'on euh, obtient le GMO eh bien euh, là j'ai pas les mêmes informations que Zuzu dedans j'ai pas les mêmes informations que Zookadon. Moi ici, j'ai que Skunk House Genetic ont pris le... Je vais juste vous parler du GMO. Skunk House Genetic ont pris le Chem Dog et l'ont croisé avec le Girl Scout Cookie Forum Cut. Forum Cut, euh, si je comprends bien, c'est vraiment là, le Girl Scout Cookie original puis c'est vraiment une bouture, un clone de ça. Forum Cut, c'est une cut du Girl Scout Cookie. Euh, quand on regarde la vidéo de Zuzukana, beaucoup, beaucoup plus d'informations euh, que moi pour le GMO. Euh, j'ai pas ces informations-là ici, là. Donc, le GMO croisé avec le double burger donne le triple burger. J'ai rencontré Zuzukana en personne. Euh, Zuzu, euh, Emmett Winman. Zuzu Emmett Winman. Euh, il s'est procuré un chat, donc il veut vraiment avoir des poils sur ses cocottes. Donc je, je lui ai suggéré de faire très attention. Et puis euh, il m'a promis qu'il allait faire attention pour pas avoir du poil sur ses belles cocottes. Il m'a fait sentir le phénotype numéro 2, phénotype numéro 3, phénotype numéro 6. Et avec un grand sourire, il me demande, «Pi, comment tu trouves ça? Comment tu trouves ça? » Ah, ça sent la merde! C'est pas bon, colis Donne-moi deux minutes, ressens le conteneur, ferme le conteneur, rouvre le conteneur, ferme le conteneur, ressens les Combien de fois tu veux je le loue Je le loue je le referme, je le loue je le ferme, ça sent la même affaire. Tellement beau! Oh my god, qui est beau! Oh my god qui est beau! Chut. J'espère être capable d'obtenir le même résultat. Merci à Zouzou de m'avoir donné un clone de, de un définitif que je vais vous dire le numéro tantôt. Euh, C'est sûr qu'à partir d'une graine de cannabis d'une de, euh, bonne marque comme Skunk House, on a une longueur d'avance. On a une longueur d'avance, mais ensuite faut faire le travail, faut faire le travail euh, pour en avoir euh, un, un bon résultat à la fin. De, de, de la grow à la fin, du curing, du séchage. Zuzukana m'a vraiment prouvé que c'est un des meilleurs growers au Québec. Vraiment, euh, je vais vous montrer les photos à l'écran euh, du triple burger. Euh, ce que j'adore de ce cannabis-là, c'est vraiment pas l'odeur, euh, vraiment le visuel, la texture. La texture, quand on casse la cocotte, j'ai pensé longtemps comment je pourrais vous expliquer ça, mais écoutez, c'est très facile. Pardon, j'ai un exemple euh, vraiment que tout le monde va comprendre. C'est pareil comme un carré au Rice Krispies. Euh, pas trop frais, pas trop sec. Quand on, on, on le casse, oh, c'est de toute beauté. J'ai. Zuzukana est en train de fabriquer des graines de cannabis. est en train de, de créer euh, une lignée. Pas une lignée, mais une, une variété, finalement, quelques variétés. Et il utilise le, le triple burger euh, pour en faire là, des, des décroisements. Je pense qu'il va utiliser le triple burger et euh, un euh, cheese. Un, un blue cheese qu'on verra plus tard dans une autre vidéo chez Winman, dans un autre euh, review de Zuzukana, le Blue Cheese. Le triple burger, le triple burger. Financière numéro 2. Euh, en langage Winman, euh, Myrsen, cariophilène. Terreux, avec un goût dégueulasse, Euh Beau, beau, beau, incroyable. Incroyable. Euh, c'est la suite des choses à de Zuzu Euh Zuzu m'a pas vraiment déçu avec euh, ses cannabis. Euh, J'avais pas vraiment tripé sur le Persian Prince. J'ai pas vraiment tripé non plus sur le, le Cloud Walker. Euh, mais il y avait quand même des beaux petits looks, mais c'était vraiment pas mes arômes. Et là ici, on parle de terreux, on parle d'épicé, donc il y a pas de fruité. Il n'y a pas de fruité, Zuzu aimait beaucoup les cannabis fruités. Euh, le Chemical Bride, il hein, y avait un goût de linalol, pas de linalol, c'est vraiment terreux, épicé. Pour le numéro 2, terreux, épicé. Numéro 3, c'est le pire, c'est le pire, c'est le pire. Lui, c'est épicé, épicé, épicé, épicé. De terreux je l'ai pas fumé je l'ai pas fumé beaucoup là euh, j'ai fumé un joint euh, le numéro 2 je l'ai fumé beaucoup pourquoi je l'ai fumé beaucoup gros buzz lourd ok euh, très lourd buzz très puissant euh, le myrcène fait le travail terreux terreux euh, épicé euh, c'est le, le cannabis D'habituellement, quand j'aime un cannabis, la ronde, j'aime le buzz. Quand j'aime pas le goût, j'aime pas le buzz. C'est le cannabis qui a la plus grosse différence. J'aime vraiment pas euh, l'odeur, mais maudit que j'aime le buzz. Vraiment, c'est le cannabis qui vraiment m'a vraiment déjoué euh, le phénotype numéro 2. Euh, phénotype numéro 3, je vous le dis, je n'ai pas beaucoup fumé. Euh, vraiment pas attiré par cette odeur-là, là. là. C'est trop, trop cariophilène. J'aime pas le phénotype numéro 3. Beau, c'est incroyable. Phénotype numéro 2, gros boss. Phénotype numéro 6. Phénotype numéro 6. Il est comme le phénotype numéro 2, mais, mais, mais... Terreux. Correct, on aime le terreux. Cariophilène, là, genre de petit goût de marde. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Puis qu'est-ce qui fait que je trippe sur le phénotype numéro 6 et que c'est mon préféré de loin? Mais croyez-le ou non. Quand on le sent comme ça, je le dis, on le sent pas. ok? Quand, quand on le sent là-dedans, là, on le sent pas. Peut-être un peu. Je, je pense qu'avec le temps, euh, ça fait quand même un bon 10 jours. Pratiquement peut-être deux semaines que j'ai ces trois phénotypes-là. Je me demande s'il n'y a pas eu encore plus de curing. Diesel. Diesel. Phénotype numéro 6. Soupoudré de diesel. Zouzou. Zouzou. Zouzou. Zouzou. Il n'a pas pris le phénotype numéro 6 pour faire ses graines de cannabis. Il a pris le phénotype numéro 2. Zouzou Phénotype numéro 6, vraiment euh, incroyable. Les trois cannabis sont très beaux visuels. Les trois ont la même texture tant qu'on le casse. Euh, visuel un peu différent. Euh, J'ai pas. Je me rappelle plus dans sa vidéo, il m'a dit il a dit la, la, la, ce qui est le plus euh, productif en grammes. Mais.. Winman, euh, c'est vraiment pas ça que je regarde, la productivité en grammes. Euh, au Canada, on a notre permis pour avoir 25 plants, on peut faire pousser euh, en, en paix, la, en, la tête en paix. Euh, c'est pas la quantité, on en a, c'est pas la quantité. Moi, c'est vraiment l'odeur, l'arôme. Il euh, y en a qui recherchent vraiment le visuel pour avoir des, des beaux comptes Instagram. Euh, c'est vraiment pas ce que je recherche c'est pas ce que je recherche c'est pas le, le, le visuel c'est vraiment l'arôme, le goût l'arôme, le goût en général, le buzz il suit, comme je vous dis Phénotype numéro 2, j'aime beaucoup le buzz je suis un peu surpris euh, d'aimer un buzz comme ça quand j'aime pas l'arôme euh, Phénotype numéro 6 ils ont tout, tout, tout myrcène myrcène c'est terreux euh, là c'est... Phénotype numéro 2, phénotype numéro 3, j'ai dit goût de merde là. Euh, j'ai compris que Zuzu avait parlé d'ail. Euh, il a même parlé aussi de oignon caramélisé. Ça, je le trouve vraiment généreux pour le phénotype numéro 3. Euh, écoutez, c'est ail, peut-être bouillon, bouillon de viande, bouillon de bœuf. Euh, terreux, terreux, tu sais. Euh, Puis comme je vous dis, numéro 6, quand on les graine. On, on, on, on le sent un peu plus le diesel, et, et il sauve la face au triple burger, je comprends vraiment pas, tous les goûts sont dans la nature, oui, je vous entends, je vous entends, je vous entends, mais écoutez, là, euh... puis avec le temps, j'ai vraiment fait une différence entre le phénotype numéro 2, phénotype numéro 3, je me rappelle chez Zouzou, à ma première rencontre, je les mettais dans le même panier, euh, je les trouvais identiques, euh, mais ça c'est bon de prendre quelques temps à, pour décortiquer un cannabis, de pouvoir en fumer quelques joints, euh, pour pouvoir vraiment les différencier, euh, même le, le, le nez, là, des, fois, à quelques, des fois à certaines journées, euh, on, on a de, de, euh, un meilleur nez, donc euh, c'est Vraiment très heureux de, de, du résultat, euh, la seule chose que je serais peut-être un peu déçu, c'est son choix personnel, c'est le choix de Zouzou de ne pas avoir pris le phénotype numéro 6, qui a un petit goût de diesel, qui, qui est souvent recherché par les gens en général, mais Zouzou fait pas ça pour les gens en général, Zouzou fait ça pour lui-même, donc... Euh, Excellent, excellent. Finotype numéro 2, de toute façon, j'aime le buzz. Et puis, ça va être croisé avec le, le blue cheese. Euh, Qu'on verra dans une prochaine vidéo. Donc, euh, mon préféré cannabis de Zuzu, c'est le triple burger. Mais, c'est vraiment le phénotype numéro 6. Et mon deuxième cannabis de Zuzu à vie, c'est le Chemical Bride. Mais... Euh, sur le long terme, euh, le, le, le triple burger, phénotype numéro 6, euh, gagne haut la main. Euh, le chemical bride, euh, le linalol, euh, fait en sorte là, que le, le long terme, c'est trop là. Ah, le linalol, là, lavande, lila, euh, gomme ballon raisins, euh, c'est ça, c'est ça. Donc un gros, gros chapeau à, à Zuzu Euh... Merci pour le clone et puis j'imagine qu'un jour, un jour, je vais je va m'approcher de, de, de, de, de Zouzou. Les graines de cannabis, c'est vraiment important. Euh, des graines de cannabis à 10$, des graines de cannabis à 30$. Il euh, y a une raison. Il y a une raison à ça. Il y a vraiment une raison. Euh, c'est pas juste la beauté. Euh, c'est pas juste la beauté, le buzz est intense, euh, le cannabis est goûteux, le cannabis a deux deux goûts, trois goûts, trois saveurs dans le cannabis, c'est pas juste une saveur, c'est pas juste un buzz là, qui dure une heure trente, c'est vraiment deux, deux saveurs, trois saveurs, le buzz il dure deux heures trente, trois heures pour la même grosseur de joint. Euh... C'est ça la qualité, c'est ça la qualité, c'est la longueur du buzz, c'est le buzz lui-même, le buzz lui-même euh, est, est, fait partie là, de, de, y compris dans le prix de la gamme de cannabis. Alright, je pense qu'on a fait le tour, euh, j'espère que oh, j'ai bien mis les photos, phénotype 2, 3 et 6, euh, on continue à regarder les vidéos de Winman. on regarde les vidéos à Zuzukana qui fait pousser là, euh, biologiquement, organiquement, euh, avec un, un sol vivant. Hein. Il met de, de, de, de l'engrais euh, solide en poudre, euh, biologique, puis il met seulement de l'eau, beaucoup d'insectes. Donc c'est vraiment une autre technique, hein. on sait que Willman, c'est des bouteilles synthétiques, des bouteilles de nutriments synthétiques en liquide. Donc, euh, complètement différent. All right, gang, je vous laisse là-dessus. Et puis, allez voir la vidéo de Zuzucano, sa review du Triple Burger. Euh, un peu plus complexe comme description. Euh, surtout là, dans la, la, les croisements des graines de cannabis. Comment on en est venu au Triple Burger. Euh, écoutez, le GMO a été fabriqué en Espagne, fabriqué aux États-Unis. Euh, ça bouge, ça bouge. Moi ici par contre, là, si je regarde là, sur seedfinder.eu seedfinder.eu, quand même euh, des belles descriptions. Vraiment, euh, j'ai confiance en ce site-là. Si on regarde le triple burger de Skunk House, euh, on peut voir là, les petits mots comme euh, forum cut. Euh, il y a beaucoup des de petits mots là euh, comme le, le Larry OG. Le Larry OG, on, il a fait des croisements. Le GMO Cookie avec le Larry OG. Dans toute, toute, toute, la descendance du triple burger. À un moment donné, il y a le Larry OG. Et puis là, c'est écrit en parenthèse. Probablement. Et puis par la suite, c'est un clone du Larry. Encore un clone du Larry. Euh, après ça, San Francisco OG couche F3. Donc, c'est toutes des choses qu'on connaît pas encore ici chez Winman. F1, F2, F3. Euh, F3, c'est la... la on, le père et la mère donnent un F1. Et puis, après, pour faire un F2, je suis déjà perdu. Tu me suis? Donc, pour faire un F1, c'est père et mère donnent... Si on prend un père et une mère, on va avoir des graines de cannabis de F1. Donc, un peu plus loin, là, on est rendu avec du F3. Après ça, on prend du San Francisco Valley. On prend un cut de tout ça. Donc, c'est vraiment complexe. Seedfinder.eu euh, Très intéressant si vous voulez voir la descendance de votre euh, variété préférée. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!